une époque époque, nous tap fè l'histoire. Mais pour un pile moun, c'est l'histoire qui tap fè nous. C'est un moment difficile pour peuple haïtien, en journée fait face à un pile gros défi. Depuis plus de 200 ans, 45% moun pas de gros si. Tandis que tout respect yon, à gro pays nan mise. kap koutem moment arrivé, mais moment qui rive pour ça changer question ka, question kap pose. poser c'est pas qui ça n'a commencé pour changement ça capable fait Dans l'année 2017 président jovenel moïse té bay réponse ensemble avec question ça Quatre l'année après même groupe moun sa yo qui kembe, même moun sa yo qui kembe 95% richesse paye yannamais yo yo assassiné président et mesdames mademoiselles et messieurs journée jodia FBI a mené enquête sur assassinat président montrez-nous si nous décidons de changer pays d'Haïti demain si Dieu veut qui ça pour nous fait Mais une question qui est important pour poser en vite l'homme, avec Iso dans village des dieux qui a kidnappé, qui a terrorisé les avec l'église épiscopale qui impliquait dans le trafic d'âmes, qui est ce qui est criminel Les gens hm. qui ont ou bien gang Les gens qui ont pris amis, les gangs ont fini kidnapper nous kidnapper, nous c'est eux même encore qui chante messe nous ba nous coûte l'incendine aller en paix était allégé sous l'estomac nous Mesdames mademoiselles et messieurs en de l'église épiscopale en dans l'église dan épiscopale chargé ensemble avec terroristes et bral et nous gentil prophète créole l'a dit en bas moumou c'est dey Les vrais quatre blindés qui t'était pour fête dans mois avril là là Selon le Compagnie Canada, un cas annoncé, il manque de produits, il n'y a pas de blende. Nous avons pour make up mais il n'y a pas Le week-end est un week-end, et depuis week-end arrivé, c'est un plaisir. Frère Maxime Capcoutem, il y a 6 techniques que les haïtiennes utilisent pour retirer les bonnes garçons. Et je vous dis, nous devons dévoiler secret. Moi vous invite à aller chez vous,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 Pas hésite à activer cloche notification pour la, pour pas rater aucune vidéo. Zami avons pas nous, une chance présentée où il y a un petit compte dans le passé. Et compte ça, qui c'était, physique, tiré tirez loin. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse dans CG. Un petit clic pour nouveau comptes nous compte nous gagner. Même la bram. Même la bram et si tu étais éléments de réponse par là dans commentaire là ça fait nous plaisir en pile en pile frère Maxime Kapkoutem, est-ce que est en dans l'église épiscopale chargé ensemble avec terroristes cap terroriser population haïtienne chaque jour bon dieu nous saluons chaque grande fanatique qui déjà connecté et n'a demandé pour un nouveau grand service c'est partager vidéo ça pour toutes les oreilles capables d'entendre tu as eu une époque nous t'ai fait l'histoire pour un pile nation sous la terre ce n'est pas nous qui fait que nous fait l'histoire mais c'est l'histoire qui nous fait nous façon nous t'ai l'indépendance mais après l'indépendance il ont pas assassiné papa nation et jusqu'à jour d'aujourd'hui à, à, à frères et sœurs bien-aimés pas qu'il y ait qui écrit, y a été arrêté un tel tel dans le cadre d'assassinat de Papa Nation. Donc, ou capable ouais. Depuis qu'il est, il y a un groupe de qui prend justice en otage. Je l'ai déjà dit, coup pour tout le En pile monde, pas une question, il y a question. Mais Haïti est pose, si pose changer. Mais pas qui ça n'a commencé pour que nous changions le pays d'Haïti. Dans ça jour, la FBI a et en de. Il a questionné les Colombiens qui sont dans le Pénitentiaire National et a débarqué président Jovenel Moïse. Pour comprendre le qui peuple haïtien, il est important pour que nous racontez où. C'est si histoire ça. Ah. T'as gagné un loup qui t'a dans naion forêt. Le sa qui t'a vif na forêt et puis. Mais chaque jour qu'a passé, grosse série de lord bêtes qui par jambe s'y si spande pleinier. Y'a dit comme ça. Y'a perdu famille yo. Y'a perdu petite yo. Y'a perdu proche yo. L'Ouali li même li toujours marcher libre et libre dans le Et puis yon jou, li pral croiser ensemble avec yon chien. Chien te gen yon bout de corde nan koul. L'a m dou sa, garde a gade chien an di, mais so gen yon gra kon sa. ça mnou lou chien gras, chien gras même j'avec André Michel. Mais lou a maigre, et puis chien dit, chien loi comme ça c'est met moi qui va manger qui fait ma vraiment forme comme ça chachon met ou même pour gras loi a virer tête li garder chien chien comme ça mon cher, mon préfère rete lib oui au lieu pour m'a marcher pour mon bout de corde nan koum re m m ah, so konsa, mon préfère être là m'a chercher manger m'a tête moi chien dit loi comme ça ah ça faire comme ça mon chien. Chache ou met, et puis vous approuvez la vie ou ap change. Vous avez prend soin. Ça pa yen si vous met un bout de code dans le coup. Mais vous app mangez. Le ouvo yon allez. dit chien comme ça, mon cher. Pas une relation entre manger ensemble avec dignité. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui prend le passe. L'oua vire d'ol l'al outli. Et chien vire d'ol l'al outli. Quatre jours après, met chien pral fe yon chasse en bas forêt. Et qui es est ce pral Se C'est l'oua qui te maigre, chien te kwaze en samavel. Et mi sa ki pral passe? Le l'oua ouè vre, yon pral. Nous avons dit que nous ne pas crier, nous ne pouvions pas qui nous ne pouvions nous puisque toute l'autre bête qui est dans la forêt est déjà à Bagay la difficile pour vous. Chien s'est croisé ensemble avec elle. dit chien avant de aller. Mon cher, rejouez-nous. qui mettait bout de code dans la nous sommes capables de réponse, nous sommes capables mais chien te préférés avec bout de code li, go moun kap bali manje, o liye. Li te choisi rejouen l'oua pour te font bataille. Moun sa kaple de touye yo, moun sa ka yon de pren en otage pour y fini ensamavèl. Le loa arrive, li gade, tout kote c'est net seke, l'autre lot qui ki ensemble avec l'autre chien, kavek pile flèche nan pe yo, li wè chien te parle elle. Et puis, chien, c'est lui-même qui est chaud devant bande. Quand il dit, mets-le, là dans la coule pour le marcher sous l'oua pour le prendre. Aïe, l'oua te fait des respects ensemble avec elle. Il a dit, nous sommes restés avec. Il faut le faire, payer pour ça le faire. C'est, chien, besoin de prendre grade dans mes mè méthodes. Même Jean-Wenne n'est position. Assassinez président pour oligarque corrompu. Et Jovenel Moïse, même mou je Est-ce que vous comprenez ça, mexpliquez là là et mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui pral passer. Loa dit qu'elle, dans situation où elle est arrivée, elle ne peut pas me crier, elle ne peut pas me plaindre. L'oua mette deux pieds derrière elle à terre, elle campait sous des sa devant. Elle mettait en position de combat. N'importe pas chien qui apparaît sous elle pour le contrôler, elle même si elle mourit, ne peut pas aller pour comme. Achille te rencontre, elle t'a parlé en avec Ou t'es capable di c'est chez ça qui t'es capable de pitié pour lui. C'est chez ça qui t'es capable d'aider le bataille parce que l'a défendre la liberté. Eh bien, c'est chez ça kapman de mettre li. La game pour me courir prend vicieux. La game pour me faire ses misiaté pour me traîner pour me porter là ou me faire la prendre respecte moun. Met chi en retirer corde là dans cool comme le qui pichaud devant ban nan l'aller la pour le sorter sous l'eau. Eh bien, mesdames, mesdames et messieurs, ça qui prend le passé. L'eau et que mes pendant la rivière souli pour le prendre en bagagane e Et c'est l'eau qui est en qu'elle en bagarre. Qu'elle qu'elle en bagagane. Et puis sortant gorge gorges et en vient tomber en dans l'eau. Et quand elle baise là, il commence à chiquer pour le couper gorge. Parce qu'elle dit, rien ça, même si mourir, même après tout elle. Et mes frères et soeurs bien aimés, Loua commence à chiquer. Tant que Loua chique, chien après l'homme Parce que c'est gorge elle en de bouche Loua. Le met chien ça sont sa, déjà. flèches. flèche, Coup de flèche. Y Yo... a piqué. Ils ont mordé. Ils ont détiré. Ils ont coupé flèches. Ils ont coupé chiens. Ils ont coupé chiens. Ils ont coupé chiens. Ils ont coupé la Ils ont coupé chiens. Ils ont Ils L'elfin lage chien, chien saute tombe, il pa bat. Et puis il gardait tout mes chien yo, frère et bien-aimé. Li niche bouchli li. L'elfin niche Et puis il font souri. de ya, li, li rende soupil. Li mouri. Mais mourri l'mourri ya, li mouri ensemble avec Onet, Li mouri sans pleine. Les souffri, elle mourent sans player, elles ne pas dit oh, oui, pour en secours, mais tu a tout, toutes les l'autre bêtes qui t'en bas forêt, elles ont été arrêtées, elles ont gardé spectacle. Eh bien, mesdames, mademoiselles, c'est monsieur Mléfé, vous comprenez? Monsieur opposition qui s'est bouclier le système, non, je aujourd'hui à qui qu'il tête pays, mais avec Oligakio, il y a président. Et président, c'est lui-même qui représente par l'oua. Et l'autre bête qui était en bas-forêt à caple qui t'a regardé, c'est la population haïtienne. Mais après l'oua a de mourir comme ça, nous-mêmes, qui ça nous décide de faire ensemble avec M. Qui ça nous décide de faire ensemble avec Chesayou? Est-ce que nous prétendons tout par nous ou bien nous marchons en vain? Mesdames, et messieurs, Jovenel Moïse. Tu là ensemble avec nous. Depuis l'année 2017, Jovenel Moïse, Patrice fait déclaration ça. faut que les réformes qui faites dans le pays. Et pour le pays a développé, il y a deux grands points où pas capable de toucher. Pour me dire que il deux secteurs clés, faut que ou, pa kapa yo. Gen de secte kle ou yo. premier secteur, c'est énergie, Deuxièmement, c'est communication Et bien frère, c'est ça là où dit énergie en grande partie où elle électricité Donc pas gagner un pays sous la terre pendant dernier moment ça on ou capable dit qui un de développement pas gagner électricité Donc président Jovenel Moïse pas de suspendi pour Haïti changer, faut que nous faut que nous touchions secteur énergie énergie. Et pas gagnons pour faire nos pays ici là, ou pas besoin d'électricité. Qui te sait pour moderniser l'agriculture ou a besoin d'électricité? Qui te sait pour sécurité ou a besoin d'électricité? Qui te sait pour santé ou a besoin d'électricité? Qui te sait pour éducation? Ou a besoin d'électricité, papa, ici. Mais il faut comprendre tout. Il de qui n'ont pas payé. qui assassine assassiné des salines. système basés sur ces personnes qui, qui mange président. journée -jou il n'y a pas de dormir. Il y a à chaque fois ou tant de FBI débacent. Et frère, ce c'est bien-aimé. Ensemble avec Rodolphe qui déclaré le coupable. La vie est plus difficile pour yon. Parce que l'on nom dit le déclare le coupable, ou pas qu'on qui ça l'a pour expliquer. Et même si c'est un même qui t'a fait complot qui dit, eh bien, dit ou coupable en façon pour nous-mêmes nous capable de dans la rue. A ton pensez que qu'on nomme le passer 30 ans de prison et puis pour un bon de l'autre, il n'a pas fait comme ça encore. Et même si c'est ça qui t'a fait, mais Jovenel Moïse, papi Timisangado, même si pas un de dit, bien, et si tu as cherché un bouquet de misère, tu as cherché un bouquet de misère, tu as cherché un bouquet un un bouquet de misère, tu as un bouquet de misère, tu as cherché un bouquet de avant ou te ka fait ça, mais avec Jovenel Moïse ou pas ka font bagay comme ça. Depuis ou te impliqué dans assassinat, fok moué djou, yu a privé sou le ou la façon. Pas jodi, pas demain, yu a privé sou quand même. Et même mesdames, mademoiselles et messieurs, la Jovenel Moïse vini la parler de réforme, la dit pour pays développé, gen de secte clé, fok ke nou touche yo énergie ensemble avec communication mais l'on prend dossier courant gon série de moun qui nan pays ya yo pa vle pou pays ya électricité parce que c'est dans blackout là même yo fait l'argent malgré a touché dans l'état pour électricité mais question qu'a poser pour qui ça ce Jovenel Moïse qui ki vient, qui ki vient faire nous connait tandis ça tantisque contrat ça là depuis 1900 jamais pas ici, bagay pour comprendre. Y'a des gens qui fin même si vous te blindel, ou te boue, mbakache di ou gondia ou, dit, vous toute la société qui c'est vous qui mangez ça. Nous sommes ça. Gede moun ou fin assassine, même sous te foure on kotote boule pas pa kite trace, Mou metre te tante. pendant la boule et eh bien caché dou chale a ge pou frapo, la plago à atem, moun abri konne, se ou même qui fait chime kochi ensemble avec moun <coughs> Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, équipe sangouen sa yo ki nan paye ya depuis 1900 jamais Yop touché touche 12 millions chaque mois. Pour blackout. Mais, contre ça, depuis sous préval, ou pral passer sous Joseph Michel Mateli, ou pral tomber dans le privé, mais, pour qui ça, c'est Jovenel Moïse qui vient mettre dossier dans la pour le dire, mais, si ma parle des réformes, si ma dit, que Haïti change, si chaque Haïtien voulait pour Haïti changer, mais, que les réforme qui fait, Gon seride moun ki kembe peyya en otage depuis 1900 jamais, moun sa yo fon rive sou yo. Moun sa yo ki fin par la nation. Chaque jou, richesse yo pas si tandis que population elle li même la koupi na mise. Chaque jou yo pas si span vin pi riche, et tandis que nous même na pete kourin vin pi Mais ça k passe, la gon problème. Et ça qui grave la, frère c'est ça bien aimé. même j'en me tape, expliquer nous histoire, pile qui est de la nan kou bien, c'est même nous, qui sommes de la nan kou qui rete ensemble avec nous. Mais les gens l'ou qui en bas, qui dit l'autre qui on en tête nous ensemble en bas, qui nous en bas, pour en qui Lego num qui vini l'a fait 200 millions en courant l'a fait 300 millions en gaz attends son nom vini li se président pays il dit l'a fait réforme gon série de vieux contrats mala qui t'a qui t'est signé faut le passer mais faut couper ou pensez neg sa yo ap vle wè num ça non mon chè yo pas ka wè. Et eh, mesdames, mademoiselles et messieurs, kapabwe, oliga korrompu yo utilise tout technique, Ils arrive sous tout secteur dans le pays net. Bon, dans tout secteur, pour bien dire. Oligat corromp yo, ce n'est pas seulement dans le dossier marchandise, yo, non. Oligakon compio en éducation, Oligakon compion en dans l'église, Oligakon compion fait partie de société civile, Oligakon pion en la police, Yo tout côté net, peu pas ici. en média, Oligakon en politique, yon tout côté net. C'est ça qui fait, ou capable de raplaner, on a joué pas ça. Tu as un gros milat qui te dit, Jovenel, nous avons eu, mille, eu manifestation contre nous avons eu manifestation pour où Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, nomme ça son nom qui gagnent contre le pays, le pays à eu une déplomel, ils font ensemble avec nous. Parce que sous qu'un camp pour président... Nous kaba ou yon manifestation qui compte nous kaba ou yon manifestation ki pou ou. dit di, li ka viré l'horloge population an lèl parce que nous sommes bon choul, nous sommes bon reste avec. Mesdames, mademoiselles et messieurs, jouné jodia, nous riven nous kafou, nous si qu'à les genoux Parce que l'oua qui mourit en bas forêt, par rapport avec enquête, FBI a mené puisque nous connaissons les États-Unis d'Amérique impliqués dans assassinat président mais impliqués dans impliqué assassinat président lui même l'a gens pour laver tête mais Me nous même tous, si nous pas tout profiter et nous en bataille là pour que ça qui passait dans pays ne pour pas jamais fait encore Eh bien nous fait carré dans courir jodi c'est capable FBI cap mené enquête ou ka sezi ou matin, yon lot. Coup d'État fête nan le pays président assassiné. Ou a le se service secret République dominicaine qui vient mener enquête. Mais nous-mêmes, qui l'a ap pour décision ensemble avec la vie, nou Frère, so bien-aimé. Sa qui fait mal, journée Jodia c'est parce que les gens qui t'ont crasé, les gens qui t'ont brisé, les gens qui t'ont touché, les gens qui t'ont tiré de tous les côtés, yo abye a bien vive Et tandis que ou même nous avons Moi Je viens poser tête une question. Est-ce que les Haïtiens sont comme si, sous tes parêts devant, ou te wel gon plat fatra, est-ce qu'on suppose ajouter des plats de plat fatra en plus ou bien ou retirer fatra pour aller manger? Parce que ça prive président Jovenel Moïse là, papa ici veut nous comprendre. Ça <laughs> veut dire, moun ki vini pour retirer ou non misère, comme c'est welte te ou pete comme se mel te gen retirer fatra devant ou. Ou kasse ponyet li. Est-ce qu'on comprend ça, Mabdoula? Qui te m'expliquez-vous un bagay? Le jovenel Moïse te la, pas que pièce moun ki te bon, mais, faut que vous compreniez comment pays a été et comment situation a jounen jouné jodia. Si que vous ne compreniez pour faire balance ça, eh bien, nou po nous pouvons comprendre pour nous sortir dans ça. Le jovenel te la, dollar te a 65 goud. Jouné jodia, combien le les 157 goud. Pas de manifestation. Fiel peuple pété. Nous tout retenons à gade bon vicie. Nous tout retenons gade garder oligarque nan Nangi. Pas vrai. Le Jovenel Moïse, t'es la. peuple haïtien. Combien de temps m'a mis dire Jovenel Moïse assassiné. Barrage Marion abandonné. Jovenel Moïse assassiné. Barrage, la tannerie qui te commencé à abandonner Jovenel Moïse assassiné Eh bien canal irrigation qui t'a construit sous rivière massacre li campé Jovenel Moïse assassiné plusieurs usines asphalte centrale électrique pont tout campé peuple haïtien Saint-Jemme place tout abandonné gaz monté deux fois 628 on pas besoin par l'eau de manger. Son masque, fait n'a pas monté. Mais ça que pour comprendre, <laughs> c'est que monsieur Kilayo, qui te tout qui te tout qui te créé insécurité pour te renverser président et même utiliser des insécurité ça pour assassiner le juste Andalakali, c'est seule électricité à papa ici qui progresse. <laughs> à -tra la traka pour la vecaitin batché entendre mettre li ça veut dire sans j'ai place qui t'a construit yo pas de gain importance Pont qui t'a fait yo a pas de importance pour nous canal irrigation qui t'a construit yon a pas de importance pour nous Dollar qui t'a descendu li pas important pour nous le bagage de la tannerie qui t'a construit n'a pas de importance pour nous. Mais se, c'est insécurité monsieur. La yo, yo t'a dit gang vous avez nous pour nous combattre, président. Eh se, et que ge, Donc, jodia, fré, bien, je vous dis, c'est insécurité ça qui progresse. C'est une sécurité C'est une sécurité qui progresse. Donc, je vous à frère et bien-aimés, Ma vous tête une question. Est-ce que c'est ici qui permet à la hauteur ou bien vision Jovenel Moïse qui est trop pour nous? Je voulez vous comprendre ça. Donc, l'em dit ou, Ne qui fait plus passer 200 ans, cap tout le Qui kembe pays en otage, y en tout secteur, journée Jodia ou bien l'Église épiscopale Non cité non skandal, Trafic et Ak trafic bal. Et même, l'Église entre participait à tout le président Jovenel Moïse en dedans chambre la Mais, posez-vous question, invitez l'homme. Les États-Unis d'Amérique mettaient 1 million dollar de dollars La police nationale mettait 10 millions de gouttes de Ensemble avec responsable l'Église épiscopale, qui est-ce qui est criminel vous voulons répondre à une question. Sa. Donc, papa, ici, il faut qu'on comprenne. L'Église a manifesté toute la Saint-Journée contre le président qui te prend décision pour couper une série de franchises. Moun sa yo qui utilise franchise franchises yo pour faire qui ça Pour terroriser population. Pour tout yé moun. Ne fait contre eh bien qui ça qui prend le passé, c'est président qui perdit la ville. Wa regarde journée jodi les gens qui tap dou craser yo, qui tap dou brize yo, c'est eux même qui nan tête pays ya parce que les compromis ou se pasteur ou disent rejoignez-nous. Ou di mon qui nan ganyo, c'est l'état qui force ça, rejoignez-nous pour une bataille. Journée jodi ya, Vérité. Ya renvante, souten yon chire tout loup d'ayon de yon n'ap gade mais nous reten nous reten comme ça, nous pas rien mais auparavant, nous nous t'aider yon j'en Jésus, woy manifesté manifeste contre l'insécurité. journée jodi nous konne nous de sepeji à bol di nous et bien mes te bala, zam yon rentre nan peyi a, kap terrorize nous nous reten n'ap gade yon comme ça L'Église sa yon pou ferme toujours le pays d'Haïti. qui sa nou de faire Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, on paquet individus mal intentionnés, yon paquet terroristes à soutane, qui dit yon banou l'évangile, et pourtant, en bas soutane, c'est gros galil qui gagne, qui a tête nous, et là, yon fin tête nous encore, c'est eux même qui chante mess nous, qui dit nous aller en paix. Yon dit nous condoléons, tandis que c'est yon même encore qui a financé gang Imaginons, frères et sœurs bien-aimés, dans période Jovenel Moïse était là. Yo t'a kembé contené yo. Qui vini sous notre l'église épiscopale. Hey! Eh Yo t'a se président qui monte sous l'emme a calmer tes âmes dans bagaille l'église. C'est ça yo t'a mais les gens venaient le mois de décision contre moun sa. Nous, tous, nous, nous, nous, nous, la nous, nous, nous, qui nous, nous, nous, nous, nous, nous, est nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Donc, nous, rapport nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, les gens qui nous c'est chaque jour nous passons six faire face à San Marco. C'est chaque jour que nous avons dans la République. Mais nous restons à regarder qui est Snapton. Qui est Snapton? Il y a une série de monde qui participent à tout président. Il série de gens qui font des choses, qui terrorisent, qui déstabilisent. Il y a une série de monde qui prennent des sanctions contre eux. Les gens qui prennent des sanctions contre eux ne sont c'est moun yon di nou ki nan gang, c'est moun yon di nou a terrorisé moun, c'est moun yon di nou ki nan association malfaite, ki nan tout vie bagay net ki rend pays nan état ça, nou rete n'ab gade yo. Et tandis que, p'ko j'am gon côté nou yon di jovenel Moïse té nan financer gang, c'est li nou manje. Ah Nation en son nation qui tête en bas qui difficile. C'est chaque jour la nati ap meté moun yo toutouni. Donc, est-ce que Aïsie a un problème ensemble avec les gens qui sont honnêtes? Est-ce que Aïsie a un problème ensemble, ensemble avec les gens qui sont Est-ce que Aïsie a un problème ensemble, ensemble avec les gens qui s'allent les gens? Parce que les gens qui font vie, qui font les їories, les gens qui font des qui sont des drogues, Kap faites choule ton ton sam, plus pas 25 ans de travail pour blanc, yon still toujours là, yon abjou ensemble avec nous, yon pas respecté nous, nous vote, yon nou, pas passé vote nous en papier, mais ça kap bataille pour réforme c'est fait là, c'est manger sa ka bataille pour comment pour le caler genou pour nous sortir nou situation difficile c'est lui nous fait complot nous touyer et puis tout l'autre terroriste est là ensemble avec nous n'a gardé n'a joué ensemble avec eux n'a prélé son excellence à <coughs> la traque boula avec Haiti ou dans pays ça papa quoi max kap koutem. Jovenel Moïse moi kol moi jou pour passé yo ou capable nan de songe qui travaille que l'ite fait dans le dossier immigration. Pour contre combattre la corruption dans l'immigration, décentraliser le système pour nous être capable de jouer un passeport. nous faire fâché, Nous montons fantôme 609. Nous sommes avec galon gazoline. Nous, ay, aïe mon Dieu, nous marchons de nous, nous marchons de nous, nous marchons <coughs> la traka, papa. Et rappelez-vous dans l'époque, et sœurs bien aimés Pasporte ensemble avec 10 000 goud et pris salte. Nous te prenons la ride sous tête. Président ap nous fèn qui te paye nous. Nous pas capable encore, m'oué. En bas l'obéissance eh bien, opposition gang qui t'a krasé, nous te sommes avec tout côté. Passeport monter. Nous disons que criminel criminels pété Le président a mis passeport tout côté pour pousser qui pays. Le président a poussé à aller Chili à le Brésil. Alors, nation ça, papa? Papa, ici, il faut apprendre des erreurs, oui. Il faut apprendre courage pour nous faire erreurs, oui. Sou pas prêt pour reconnaître toi, pas grand yé kap ka fête pour nous. Sou pas prêt pour prendre conscience de toi, pas grand yé, pa yé kap ka fête pour nous. Président, fait genyon al Chili ak Brésil, crème pays ya, prè al Chili ak Brésil. Mais jounen jodi, am sezi wè, pou mwen aïsye, kap une pétition, pou mè de ariel illégal, illégitime, non le site te nan président, pou l prend de kret, tout passeport qui expire. Eh bien, pour que nous puissions voyager, pour nous quitter le pays misère pour aller dans le paradis chez Biden. Jovenel Moïse qui te mettait passeport à 10 000 goudes, nous te disions la poussée d'on qui te paya, ça c'est Youn. Et deuxièmement, nous te disons que les criminels ont tout fait nous. Mais je ne dis pas que les gens goudes dans la main, ou ont dominé un tout régo. Pour y être, cassé. Yo pété geu. Yo presque fait ou. Zo nou krake, Nou coffrer, nou passé misère pour nous joindre nos grains passeport. À la traque pour la vécacité. Vive Ariel, pas de manifestation encore, pas de plaines. Parce que moun ki t'a bataille pour mettre nous à l'aise là, nous pa vle se C'est moun kap passé nous misère, c'est moun kap humilié nous, c'est moun kap joué nous en nous ramené. Mais nous pas en aimer le monde à bataille pour mettre nous à nos niveaux. Nous pas en aimer le monde à bataille pour comment t'es capable faire nous vivre tant que le monde traiter nous tant que le monde montrer que nous get respect, nous get droit à la santé, nous get droit à l'électricité électricité, nous get droit pour nous get bon route, nous get droit à l'éducation. Nous n pas besoin bagaï ça yo c'est pour n'a pas misère, misères pendant à mener petite nous l'école pour eux et puis lors ils dans l'église dans l'école épiscopale pisco et pour voyez Jodea pour eux mon père qui a passé quelques années il s'est sangré mais ouais les consagré nous gonjou mener petite à l'école bonnet parce qu'on père pour pas fondre d'être ensemble avec la touche père gang qui a fait tiroir et ça nous a besoin nous parler mes mounes qui sont honnêtes nous parler mes mounes qui a bataille ils nous parler mes mounes qui a fait effort ensemble avec nous c'est pour nous aller à l'hôpital, pour nous river de pas 4 h 10 matin, et puis pour nous donner à 11. L'Elvini, et bien, quand nous la même retelle, nous avons à 3 pour nous virer, pour le quitter nous tout là, demain matin pour nous retourner encore. C'est ça nous remet. Nous ne remet pas de choses facile pour nous. Nous ne remet pas de choses facile pour nous. Nous ne pour nous. C'est pour nous remettre dans la birette. Et bien, pour nous toutes la 5 jours, pour nous faire frapper porte. Ka qui che qui retourne avec Dimitri, vous n'avez pas le s'il vous plaît, chargez le téléphone pour moi. C'est ça, nous remè. Nous les là qui a dit, ou pas petit, ou pas un bandit, pas de la police, non Bandit, te passé là oui Petit, mon presse entre, ta pour bandi pas violer. c'est ça, nous remè. Nous ne pouvons pas remer de l'état pour, pour nous dire « Madame, est-ce que nous allons aider ?» Rapidement pour jouer nos services service pour nous, nous ne pas besoin ça. Mais ça nous besoin, nous, nous pour, pour nous passer dans tout bas, nous pour nous pousser pour nous pousser àfour, pour nous, pousser guests, pour nous pour la police à coup, nous nous monde Nous nous la nouvelle pour, pour, pour nous faire. Nous ça. Nous ne pas vivre dans le monde. Nous pa reme la nous rive au côté pour yo traiter nous avec respect, c'est yo humilier nous, nous senti nous à l'aise. C'est ça nous aimer Nous pas aimer les que nous rive nos boîte l'état, si et bien pas bien nous vinn faire, les fixer 10 goud pour nous payer le petit Mais nous reme plutôt les que nous payer 300 goud pour petit papier 10 goud là. De quoi lesn rive d'ailleurs pour nous pousser conn son lot qui dans même niveau ensemble avec nous pour nous prouver que les pa fait papier ça parce que ou même ou se à pi ou paye l 300 goud li pa paye 300 goud c'est ça yo nous remè. et bien journée jodia qui ki ça passe banoul yes Ariel banoul papa, haïtien a la traka pou la vérité donc journée jodia, a moi rive nou kafou m'a posé tête moi question si que w a yon côté yon ayisyen chita ansanm avec un bol qui ge fatra Est-ce qu'elle ba ou gou pou retire bol fatra pou balon bol manger Est-ce que c'est pas d'il Eh bien ajouter deux bol fatra sous bol manger là encore Ajoutez deux bol fatra sous bol fatra te gen mil là Parce que si ou retire bol fatra sa nan mil bien, c'est même moun ça encore qui prend le de des tout c'est même mounsa ça encore qui parle le parce que c'est G ou te ou qui font le terroir là ball fatal. C'est G jovenel Moïse qui fait le terroir pays t'a besoin d'électricité C'est G jovenel Moïse qui fait le terroir pays t'a besoin route. C'est G jovenel Moïse qui fait le terroir pays en besoin de l'eau. C'est jean Moïse Moïse qui fait le la population a souffrir pour les pour le passeport et bien la essayer décentraliser le pays pour les mettre divers bureaux immigration et émigration dans divers départements C'est jean Moïse Moïse qui fait il marché bien toute vie pour la retirer pour la faire réforme dans système énergétique là C'est et qui ça qui fait nous mettez ensemble nous fout tout yel nous pétons. C'est jean Moïse Teguin qui fait le thé oué fòk gen l'hôpital qui construit fòk gen santé mo place parce que Jean-Paye a yé na façon nous couper pied bois si nous pas planter pitaka pitri c'est Jean Teguin qui fait le thé tête mon yo décal nous assassiner C'est tête li te gagné pour, pour, science, pour, personne, pour, société, pour Il le te penser fòk que gen jeune entreprise qui montait ils pral prend diverses il venir avec diverses stratégies pour mettre diverses entreprises, jeunes, campées plus de 150. Pour voir comment tu es capable d'encourager, les génialiser et investir. C'est peut-être l'île de Génie pour le Nous, Franck, nous sommes là. C'est peut-être Jovenel Moïse de Génie. Qui fait le t'est, ouais, quantité l'argent, n'est-ce qu'on a fait sous petit peuple-là, les vignes ensemble avec crédit à t'es plate, rentrer dans BNC, prend combien millions de dollars, dit là, et faut fuck petit peuple-là jouer nos bagages cette tête-là, t'as gagné pour le penser c'est à mille gouttes nous nous casse servi nous pas besoin de gros l'argent président. Depuis qu'on nous gros l'argent, tête nous garder nous tête nous varier nous font nous craser tête li cette tête qui te penser qui fait le vous avez dit mal vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous li. dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit nous fait nous le le pour pour sur tout territoire, pou pour débarquer dans le eh, granon, pour dire eh, Rivière massacre. République dominicaine sous 11 prises mais <laughs> bon moi comment on es capable pour bagage et tout une façon pour moun n'en pleine noir capable joindre de l'eau pour et puis c'est Pierre te gagner nous casser c'est Pierre te gagner pour que l'ité descende car fou pour dire 1 eh, eh. Central centrale électrique là faut que nous passions là dedans. Eh bien <laughs> depuis après président qui t'es passé que t'es commencé eh bien journée jodia, faut que on centrale électrique 60 MW qui pou alimenter toute zone métropolitaine. C'est pile dégué pour te machel ta loi. Eh bien qu'est-ce qui s'est passé Nous casser pile. Journée aujourd'hui, regardez-nous. Son plaisir pour n'a dit n'a pas chité. Ti galon gaz, tête neg pour nous pas son petit delco. Juste pour nous ka montrer vraie zin, nous puis siper pas passer. Et tandis que nous parlons nous tous dans même tête, nous tous dans la boue, c'est le grands ou qui a sous nou. <coughs> nous. Nous mettons ensemble, nous mangeons le président, ma et puis e je vous dis, Malgré la Nati, malgré l'international, façon la mener dossier pays d'Haïti, façon la mou l'école dans dossier insécurité, nous ouais bagay yo nous, nous refusons agir, nous reten gad assassin yo. Mais non jou nous te mettons ensemble pour demander président. Kote fos nou, kote nous, nou, kote manifestation machelong yo, kote manifestation matemidi yo. Kote nou, nous tout mouri à la traque à avec Haïté. Bien. <laughs> <et> jodis, <laughs> eh bien, je jodi hein Eh, l'homme de nation spéciale, la nation spécial, man. Nous ta bataille kon système ba on ou sel moun ki mouri. Tout ministre qui te sou jovenel yo la. Tout directeur départemental la. Tout secrétaire là. Tout ancien président nou la tout militant politique nous là nous sommes avec tout seul monde qui meurt et puis pays nous pou coranger ah si nous voulons comprendre nous comprenons. et chaque jour qui passe passer là si nous souffle nous il y a nous souffle y ban nous souffle jusqu'à ce qu'on t'ende la raison parce que ça fait mal les m'a regarder une série de monde qui va mon sa yo kap mouri yo pa fanye. rien sa yo kap victime, viktim yo pa fanye. rien yo pa nan volay yo pa nan corruption yo pa ge franchise yo pa fanye. rien et jounen jodi a temps en temps n ap rekonet les assassins ça veut dire nous pa prend responsabilité n ap nan même l'église sa yo n ap tann jésus pou vinn délivrer pays d'haïti hein la trakap n avek haïti ou nan pays sa vraiment Maxime kap koutem, ap bienvenue nan insolite nou pou jounen jodi a vous a tim daf ont ah. même, comme ça. Me senti me ta font comme ça en garder ti là. Pana billahi. Depuis bout de là tombé Oui. Aïe maman Se c'est Jean qui zoklo à descendre ici An regarde encore. Ya, c'est Aïe maman, ou te ge problème avec messieurs <laughs> ma vie fontti joie comme ça avec un monde qui pigre pas sem. Eh, eh, c'est Jean petit à descendre au Oh bon dieu pas pa m'a caché dou jou monsieur prend pitié à tout petit amour puis intelligent pas mal maman maman maman Zocloa bien chita le peuple je ne sais pas si vous avez un peu de tête là. Vous n'avez pas tant de gens qui on Vous n'avez pas tant de gens qui Hein? Oui, Aïe, C'est trop bon, c'est trop bon, petit. Continue, continue, ok? Fratimax, je suis capputeux. Mais je vais faire où on est. qui était responsable pour que... Vous faites blende qu'on va au Canada en cas pour payer national pour aider à combattre l'insécurité et mi aucun okay, régional m'a vu faire l'avoir m'a vu faire des choix de l'avoir qu'on est la fontaine moi tout calé déjà mais je finis <laughs> faire mes <laughs> Compa ici, la frère, c'est ça bien avez Voyez nouvelle pour nous, le dit nous. Quatre blendes, de pour livrer dans le mois d'avril pour la police mettre sécurité dans le pays. Yo pas de livrer encore parce que yo manqué matériel, ok? Yon fin achete ti matériel, yon pio petit ti blende, yo voyé pour la police. Tu comprends? Canada dans le ciel nous, Canada dans la mer, Canada fait des marches pour sécurité pays nous, et puis, blende nous quand on de la calibre en 300 ans pour arriver. Et puis, nous avons regarder tous les petits chefs de gang, tout le monde qui a acheté des sorti à l'étranger, tous les nous avons prié Jésus ensemble avec nous. Continuez à prier, frère Maxime Capcoutem, car les gens sont le sol, les anges sont sortis dans le ciel des pour venir mettre sécurité dans ces pays. Mesdames, et messieurs, bienvenue dans Haïti. La République des coquins, et c'est celle volée au Capriti. En pile nous de tomber sous photocina si mais Men nous même pas baricite qui bagain temps pour que nous faire promotion pour gang Eh bien li important pour que nous juste parler au des dossiers ça C'est chef gangizo petite l'église épiscopale Allez oui on si ici wo. Get ici, vous, avez je vous avez On Vous avez pris un Et puis, vous avez journée, Et puis, soit en dé, je avez Je vous avez dit, vous avez dit, plaque Dis oui, l'État. te ka écrit YouTube. Où te fait ceci. FBI. Si fait ceci, où avez fait ceci, FBI siwa c'est ceci, vous fait ceci, il faut comprendre que nous avons fait ceci. Le gouvernement n'a pas décidé de résoudre le problème de sécurité. Il faut le FBI pour mener l'investigation. investigation. Eh bien, sur qui est-ce YouTube est you enregistré Sur qui uh, social sécurité, AdSense la sécurité créé Dans qui banque est-ce qu'il Qui est-ce qui fait le join Comment plaque ça fait sortir aux États-Unis pour le traverser, pour l'entrer dans le pays d'Haïti <laughs> Paye moun fou Bon, ou gouvernement te Temetan ensemble avec gang yo Pour tout yon président Et pou pas se gouvernement Pral di FBI Ceci, cela Yon yon tan sa Vous bon, ou konne gouvernement Se gang yon Pour apretan gouvernement Mais sa ki tris Lem di nou son nation Ki hypocrite Nan jou pas si yon peut pas ici si Yon capable de rappeler Chef de gang barbecue T'es qu'on a fait toute la semaine. Barbecue qui te qu'on a fait tout. Ou praloué. Ou bon matin, ou quand pas élevé sous réseau social. Yo. Tout plim, tout plimaille, Tout couche dans la société anet. Ripot barbecue ripotte barbecue ripotte barbecue tout côté et eh oui barbecue Eh bien c'est allié Jovenel Moïse bloqué chef de gang non? chef de gang pas gain droit ceci si pas gain droit cela mais ça fait jour journée aujourd'hui Nous pas faire même quand pas ça pour bloquer les autres bam yot si pour moi, ça que ça fait journée aujourd'hui nous pas faire même quand pas la pour bloquer contre là il y a 100 subscribers. Pour que tu arrivé dans le mail, tu as montré oh oui, il y a des artistes qui ont payé le service. Ou oui, ils ou ont payé le service, mais pour qui ne soient pas pour le promoteur. Chef, il y a des photos pour un, pour deux, il y a des gens qui ne sont pas pour le pi, comme ça. Parce que des fois, il fait a pour les gens indirectement. Parce que si à chaque bêtise, chef de gang na posté, ou toujours pren le bout dire, voilà la société, mais à gauche, mais à droite, ou fait promotion pour lui indirectement. Parce que, il y a des gens qui battent mes moelles, c'est eux-mêmes qui poussent autres gens à regarder ça la fait. C'est zombie qui bon ensemble avec ensemble, non? Chaque musique qui sortit, nous toujours prenons le nous prenons le bout de dire, mais gang na ou pas, les amis gagnent, ou pas, l'État n'a pas fait, non? Mais, il gens qui moi, avec Gozam. C'est parce que nous avons trop d'importance. Mais les autres artistes qui prêchent la paix, les autres artistes qui disent dit, mais c'est ce qu'ils ont fait. Les autres artistes qui prêchent, prêché, ont sous la naissance, -si, sous la société, ap sou la prêché sous la la la chanté, etc. Mais nous ne sommes pas mal postés. Nous et puis nous disons, stand nous sommes bien pour nous. Pour qu'ils ne soient pas promotés. Parce que, indirectement, on fait une promotion pour gagner. Même j'en ai fait campagne pour nous bloquer barbecue. Nous qui avons ka fait campagne, ça pour nous bloquer tout parce que ça. Des boutons ripotent, des côté pour ripotent. Même j'en ai ripoté sur Twitter, à. même j'en ai ripoté sur Facebook. Là, nous qui avons fait six semaines pleines, compte ça pour nous faire. Mon nez là, d'où un jour passé. Les débats qu'ils paquet pas quai. Les tous yels mettaient monde. Premier ministre, d'où ils pas au courant qu'un bandit est paquet. Ministre intérieur, d'où pas au courant. Bandit est bien contrôlé par la justice. Mini justice, doucement si ou nous sommes la ou sommes tant nous gouvernement sak nous sommes partis, nous pral partis, nous sommes trop nous Non nous sommes nous sommes fait nous sommes nous sommes nous sommes partis, nous sommes partis, nous sommes nous sommes nous pa nous sommes partis, nous sommes nous nous nous nous nous nous nous nous va rien ça mais en un jour passé au séjournel Maurice qui était responsable toute bagaille. Mais papa haïtien faut nous pas hypocrite ensemble à propre tête nous. Nous pas supposé comme ça. Ou a dit à gauche ou a dit mais il a reporte pour qui ça nous qui t'est arrivé là. Moi on pas le regarder. Non pas qu'être monde qui pas le regarder mais l'école vient nous prenons le poste lui dit mais garde pile comme cob pile à gauche pile à droite mais même moi pas regagner l'argent, pas pas s'il existe. pas pour moi. C'est monde qui finance là. C'est en amont moi même à chercher résoudre problème. Non mais aval. Donc on fait promotion pour lui indirectement. Donc au lieu de on devait On dit mais une campagne pour nous pour nous qui s'avère le son si c'est ceci c'est cela. Depuis mon appel des portes, YouTube pas il commence à cacher chanel. Nous cacher chanel, cacher chanel, la jusqu'à ce que l'élimine Mais nous follow sur TikTok. Nous follow sur Instagram. Nous follow sur Youtube. Tout ça la fait nous là, nous Et puis nous l'État, haïtien qui l'État? Eh bah, <laughs> <laughs> non? Son pays qui charge est et là, moi, vont côté m'obliger I love my country. Nous, nous pas passé un jour, nous avons reporté barbecue tout de tous côtés, Nous avons gouvernement. Mais je dis pas, nous n'avons courage pour nous reporter, fait une promotion pour gagner, indirectement. Pendant nous promotion, indirectement, nous avons l'État, qui est l'État L'État qui a dit gagne au région. L'État qui a monté Fantôme 609 dans la police. Ils ont fait même Fantôme 509 vous voulez dire comme ça Vite l'homme dit ça, puis qu'on a l'État qui prend le côté FBI. Bon, l'État a déjà des problèmes avec FBI, puis prend le côté FBI, puis fait qui ça Gouvernement déjà a des problèmes avec FBI. Tant que vous avez posé la question sur assassinat président, puis le côté FBI. Alors, traquez-vous pour l'avoir avec Haïti dans le pays. Si nous prenons parler des problèmes, mes amis, assoyez-vous. Aptouropiti, oui. Faut que Maxime Koutem bienvenue dans Haïti, pays spécial. bon. Attends, pour femme, pas toute mise, ça, et pour garçon, pas respecter femme. Ça, c'est bien aimé. J'aime regardé là, il y a des bagailles, il y a des cafés, non Il y a des capres. Il y Mes amis, mon tibé va payer, oui. Et genre, comment le chef a-t-il dit, il sait qui est brave, il va payer, il va payer. Je vais mettre le son tibé comme ça pour moi, s'il va payer, il va payer, il On regarde en vidéo, mes amis, il me sait, oui. Il me sait. C'est on mettre sous tête ou même pour prenne le choix pour couvrir. Vraiment... OK, drap... avec des chouchous dans nous on a un problème. Mm -hmm. Mm -hmm. OK. Merci ça s'il vous plaît, on va déjà. je me sais comme ça. Bon, faut la caméra tout petit parce que June retirer tout lui pour le Bon, caméra avait dit madame d'un fin à coucher par ben il va pape pas Mettez caméra sous moi on vit le conseil on met le sous moi pour qu'on mette un jour ok dégage au coup d'un là et je vais me dire on dit loi à trois choses les papes chita soulis et bien si trois choses mes amis dans la boulet ou pas comme ça c'est un temps pérati hey viens à parler froidé mais c'est comme ça le doit même parce que si on prend de l'eau chaude c'est comme ça aussi poser y même. Oui, chaud pour mon dos grillé pour mon dos tout Il faut Eh! Fait mon dos bouler dans l'eau chaude. Et puis après mon fin bouler ça bien Pour petite ça des mes madones tendais. Là dans gang non même pas la police vient arrêter ma mes amis. Mais tel chita sous sou nous, l'eau nous amis parce que de l'eau li pas si poser eh. fouet, li chaud so, eh. va si pose monter là-dedans pour le boubou n'avez dit toute bisquette pour bou n'a quitté. et a dit boubou n'a frere c'est bien aimé pan à boubou n'a pas cangrainer en bas chaleur et eh. euh. on a c'est comme ça mon prendre l'eau chaud je ne sais pas c'est comme ça mon doué prendre chou. prendre l'eau. Ok. Ok. Ok. Je vais venir la caméra. Mm. Ok. J'ai mm. ta. Ok. Mais je vais OK là. Ok. Je vais m'en dire. Non, faut couvrir tout. Faut, faut. Faut, faut Mais ça, faut prendre Ok. tout pour tout tout, tout tout non madame. C'est pour bailler la l'offre de faire petit laka. Hein? Faut entendre son sons peu pas ici. tout. C'est pas si non? Faut couvrir tout, oui. Non, les oui. Dis, mais comment, mais comment. Femme, tout le monde dit l'eau chaude. déjà. Monsieur oui, pas capable je mais faut que vous Élique tout. sais pas tout bagaille les je ne sais pas les mes filles après les la pour quitter Oui, et pas oui non, faut ouvert faut pas, oui. pas Aïe Oh Mon aboulet chérie. Garbis ça femme messieurs après ça, pou gasso, mais fom. Fom, oh. ça de pour garçon, mes femme. Femme qui Oh C'est comme ça mon deux même. C'est comme ça supposé prendre caméra pour et vive live là. Euh, mais on y a son live bon d'abou <laughs> Son live bon d'abou quand on son live va pas. Mais amis mais si j'ai viré live là, live va pas. <laughs> mouet d'une d'une d'après là, mouet de l'eau chaud à prendre. De l'eau chaud pas qu'on m'a Pas, qu met euh, pas mettre le pro pour que ça m'a remetté. Ah, mais, et, et pas de l'eau chaud à prendre. C'est de l'eau chaud à prendre non. Ok c'est <t 'en> le choix qu'on on s'y pose à l'aise. Après ça, on va le fourer mon dedans dedans boquite là. Eh, il va il va bien dedans boquite là pour il fourait qui y bo hey. bon garçon. Eh Mon petit chouchou là. <t 'en> non non. Non non non non non non non, hey, et moi là haut. Eh. Hey, hey, eh. Hey. Hey, non non non, vrai c'est bien même pas chita sur boquite là. Mais quand tu sens ti chouchou nous a bouler. <t 'en> Non, non, non. c'est pas pour être Et faut être sous pour chérie. et va pour oui? Non non non. On c'est pas pour sous devant. Comment écouter Comment vous écoutez lui Comment vous écoutez Eh, la là, fin cout, la c'est mm. pour <'en> quitter la caméra non là Lion même sous <laughs> <t 'en> Qui Ou boule, reste sous bagalasson de l'eau après ou pour couper. Mes amis, écoutez devant tout, mes amis. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. Oh. papa. Oh. Non, Oh. saisis. qui saisis. expliquer comment. Oh. Bon C'est vrai que m'connoué, ai l'air béfam en sept. Mais, m'connoué ai après l'époux de l'eau chaud comme ça. Franska, madame, qu'est-ce qui se passe là? Maman, pas de petit Oh oh, madame, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est ça qui fait bail là. Comme ça beaucoup <coughs> suis ça. sous porte. C'est ça, bien aimé. sous porte. bien <laughs> Toute qualité fait. Feu. Mais feuille masquette tu feuilles de tu fais papa Il papa icien, pas les ça de ça. vie, les feuilles de la vie, les feuilles Et puis, puis les ici. Api, Et puis les, les, les Et puis, les la les nous sont monde pas tellement toi qui patience bon fait. On chandelle. Eh, chandelle, en de ben tellement boui, ben il séché. pour mon lot, ben il encore. C'est pas facile oh. Après ça, pour mettre coucher son Ou bon bien son feuille planche. Hein? Les metto mettent couché sous feuilles planche ça, madame, Mou était nan tout ma gade. Faites ti bon, mes amis. Et puis lesquels mettent au couché sous feuilles Et puis quand peso, et les fin peso, peso, peso, peso comme ça. Et puis pour mauvais sang capable de descendre. Et vous mauvais sang, ouais, ça me fout tout mauvais sang qui t'es encore, en yo pétrir tout yo bras, <laughs> yo bras c'est ventre, ah ça pour yo maou, vous Et vous viens mettre croton dans tous vos oreilles, yo maritée, tout, vous pas prendre frais, dites madame, mettez toute crasse dans des dents pour décrasser, ah toujours à va décrasser. Les <laughs> derniers, les pitiés des mères de ta montée, c'est l'antagonisme incarné. Ne sois-tu loin, oui? Et bien, Messia a dit, Fia a dit, Bah, elle a si a dit, rete là, c'est pour vous, nan Et bien, après ça, pour pratifier, masqueti, pour peser, bah, il a pour peser, bouche là. La. <laughs> Papa, et puis si elle de nous. Mais, amis, franchement, Messia, si vous Mesdames, et Messieurs, yon y a un week-end, rete y un week-end. Et depuis week-end, arrivé. C'est bon plaisir ou quoi c'est cozi dans la république ces techniques mesdames yo utilise, ou fait la Ou le va grand moun ou olivier fait la choi fait la choi c'est un bon remède ou fait pas ici tant que moun qui gagne douleur excuse les ke ou gen règle yo quand moun ou ti fait la choi toi fait la choi pas supposé si en pile lor gen reg ou tout ou gagne douleur Vente fait mal, s'en fait mal, vous faites kire le kamoumi, vous faites boui et vous si miel la dan. Eh, eh, je connais le médicaments là haut. Mka akouche nous. vous mettez l'autre semaine, ma pas semaine, vous mettez l'autre vous mettez yon l'autre. technique, mesdames, vous utilisez pour garçon par bonne. messieurs. Quand on entend des oui, oui, oui, oui, oui, la son aboui, oui, oui, qui fait oui, oui, oui, devant ma boule, je ne je ne veux pas dire, la pou veux pas la. Hm. Ou quoi, so, se pas Eh bien, Mwen konne, de se kou pas me, mais mademoiselles et messieurs, avem fois nous faisons ici au père di ban yo. 31-1 qui s'al dit: Si ou remez ensemble avec une femme, ou y'a ou cause ensemble avec une femme, ou femme nan à c'est pleye, se kite femme nan. Depuis femme nan commencé se pleye, ou apè di ban nou gasson. Ou pa ka avek femme, femme nan pleye de pleye toute la sainte journée. Oui. Comme on a commencé tête fait mal. fait mal, ou comprimé, ou comprimé, fait rien pour moi. Des fois, est rien pour lui. Eh bien, les clair les elle est claire, avoir garçon c'est l'argent est claire, elle pour pour est ce qu'on ou claire, elle pour claire, elle est comment se perd du bande automatique deuxième technique mesdames utiliser pour que garçon perd du bande on va parler femme dans écoute chérie tête m'aide pour mal payer mes amis des que femmes dans commencer écouter des messages ça yo commencer la guio li ka faire une fois des femmes il pas le toute la semaine pour baler l'argent pour l'aller payer donc, ou vin gon stress nan kou, et depe pou ge stress ou pa fouti geban. Bon m'ratide lo. Depi ke ou ge stress ou pa ka geban garçon. ou bezon yon femme ka pfe kou kontan. C'est parce que femme sa fè kami content kontan ki fè le oui oui oui bagay la boule nèk la direte la pou chode bagay la oui. Oui, chérie, tête m'en l'aide. Oui, bébé faut mal payer. Hum. Et puis, il commence à pleurer, il va aller sous statut, il met ton lèse Combien lèse la vend 3-400 dollars américains, sans compter un peu de la vente. Ou on va le faire, il va le faire. Quand on va le passer pour le faire, ça, garçon, dis-moi qui côté. Dis-moi qui compte, il va le faire. Parce que, ou gon stress, il va 400 dollars. Parce que, ou besoin mettre à la hauteur, ou samdoula, ou besoin faire, ouais, il va le faire ou nan nivole, vole mais on chercher 400 dollars pour balil les cons sont pas manger les cons à marcher les cons faire vie job pour sembler 400 dollars américains pour acheter Chevrolet avec où pas prendre soin tout ou pas ou pas fouti geban. donc ça c'est deuxième technique mesdames yo pour monsieur pas dans la rue troisième technique qui c'est attique mesdames, vous utilisez utilisé pour messieurs Bagebon. Ils sont pour faire monsieur atm va parler au Bill, mon Dieu. Mesdames, c'est ont cessé le campé. Chéri Bill Kaila, où est l'école là Ça veut dire, nègle pas fout si, pas son petit moment sans ma Il pas fout si chita pour réfléchir. Eh bien, nous prenons notre piscine, nous prenons un côté qui calme, ma prenons un petit fleuve, nous un petit fraise. Il pas gain temps pour y réfléchir. C'est souci travail toute la sainte journée. Parce que faut jouer une cop pour y payer l'école là pour. Comment vous voulez pour y genban. faut jouer une cop pour y payer l'école là parce qu'il pas carré mes filles et puis pour faire un abdomen dans la ri. Ah, ah ne. kote côté ibaye passé pou y gen bonne Ah, pst, elle attrape pou laver avec elle papa Ma continue bon toujours oui <laughs> ma technique nan moui. oui pas pour me pas pou technique yo mais youn après l'autre pour nous troisième technique quatrième technique mesdames yo utiliser pour garçon yo pedibon di bonne papa ou doit comprendre mesdames yo gonjon. Yo fin koto yo di m'gon zanmi m ki pral marier et mi c'est moi-même qui ki kitéz c'est moi-même qui règne tout journé zan moi marier fo nèg la joine kòb pou le voye nan studio pou le fè zong pou le rade pou le fè tout bagaille pou checke machine pou parce que li vla descend tankou ti princesse nan mariage moun yo a la traka pou laver kaiter ou pou la nan pays ça donc nan sans <laughs> ça Marina, fan de balle, causez <laughs> Et Donc, comment voulez-vous que la gens gagnent technique, la frère, c'est bien bien aimé. C'est bien Ou tout Ouh, toute journée, prochainement, ap mouri bon Dieu. Yo ap mouri. Moun On mourir dans le pays. Les sécurités, ma tante, l'hôpital, ton tont est malade. Femme mal loin, non pa pas qu'à parler dans se ça, C'est lui-même qui te levé. Oh, mais, les nègres sont tout souci, Les pas de l'argent pour tout le monde. yo, nègres pas de pour tout le monde. Donc, nous plaignez plaignez de plein toute plein la plein de plein pa di de plein de plein de bataille pour il fin grand moun job, il pa foutige bon. Kounya lèl fin répond, avec tout besoin no. ou non. Ko. Kounya la ou vin à l'aise, ou pa ouè sa pour m'a d'enko. Et bi kounya la nègla pa ka bon service. Kounya se vievaka monsou quartier. ya. Ki le pas pa fanyen, joue domino. Pale lè lè mal. Kouche dormi. No. dormi. Kounya se li ou ap chèche pou satisfo. Est-ce qu'on wè komou bagay eh? la <laughs> ye? En tout ka, messieurs, sou jem nous bien. <laughs> Dèpour ango fèm wakko zavèl, se bil tout la journée la ba ou, rale pio yo gasson wap pè di ban nou. Eba selman chita, non ti chita ou wap fè LP 5 fois 6 fois nou, fò pè di ban. Bil fò pè di ban dou. Ou la ban nan koma hein bil, bil, bil, bil, et eh, bil ban ou eh? hmm. De fwa lò, lò fèm nan kapel djou bebe, se bil ban, ok? La bobine ou pè di bon. Ou pa ka tout des béyo ensemble. Ou ka bon mais des bois bat pou bébé et bonbon. Un, yop manjou, mangé ou y'a fini avant garçon. Ou pa fouti wè ban, ou passé. Si. Ou gen pou aller l'église. Ou gen pou promener chercher médicaments sous la terre. Mais depuis yo trop nan trop trop souci la vie à bat pour mettre madame dans la route et puis elle finit dans la route elle, son vieux car son vieux vaca, bon le dans mon même chance ou pas gagner pour prendre pour mettre elle son de l'eau chaud pour faire live ensemble avec pour dire êtes là pour bagaille la cuite. ah y a ça tani chadi long trop longue <rire> à la traca la l'avec Haiti. Donc les fin pou nous ensemble avec tout mille moun nan. Et puis qu'on y a là. Même un petit de l'eau chaud pas ka bye là non. Même bisket bagay là pas ka cramper Hein Même kolan vertébrale pas ka ti va nou. non. Quand kapo bay ti va ya. Ou te gen Parce que pou bay ti va ya, faut te nous bon, ou poutade, y a fait mien, mien, mien soukaben, Et puis, pour abdil, ret la poulpre vape, arrête la Eh, Hé, là la poulpre vape, arrête la. Faut te gêner, bon. Donc, messieurs, faut nous faire très attention. <laughs> faut nous faire très attention. L'en apkoza oufan, m'en van parler, bil, bil, bil, bil, bil. N'a pas dit bon, nous. En tout cas, Bouche grand moun senti, ou pa li pas senti. C'est se vrai conseil pa la loi. Mè mbokose ya. Souvle al foure tête ou nan pelè, sa se ou. Souvle pe tout tibon ou sa pa gade m. Mais la pe portan pou bay ti chou pa ou tout. Mwen tout merci parce que t'as suivi ta avec attention. Merci pou fidélité ou ak patience ou. Mwen pralè mab kite ou nan bra papa mounje. Parce que c'est li même seel, qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout moun nan mou pa moun se fouko. C'est un plaisir et n'a pas demain si Dieu veut. Dans une autre vidéo. Bisous, bisous and love. Moi, même nous